La personne. Assis-toi, ah, vite fait. Qui c'est qui va se chercher Et bienvenue dans la live <rire> à l'Action Marseille. Aujourd'hui, on va voir Michael Jordan. Presque, presque. presque. Non, moi, je propose qu'on balance l'intro et on arrive juste après. Ah, qui vient nous chercher, celui go shake throat yes yeah, a to no Damn, you do <inaudible> Aujourd'hui, on va voir les plus gros fake natchies de toute l'histoire du fit game de l'humanité. Bon, là, on va aller chercher à l'aéroport parce qu'ils viennent de Lille. Oh, là. <rire> Je suis en bébé. Ouais, pas, de hein. mettre des... Les cheveux, ils ont poussé. Ouais. On pas... Il est beau, il est mignon. Ouais, il est mignon. <rire> <rire> non, on n'a pas des contention dans le nord. Il hein. <rire> y aussi des gros cheveux lents. Ah, non, Avec des survêtres bien, bien Est-ce que ça t'intéresse potentiellement Je vois, il y a ça dans les portières mon frérot. Ah ouais, non, il est dans le ce... jeu. <rire> ah, il il s'est dédouané. Tôt. Je suis en offre, <rire> frère. Ah, il il s'est dédouané direct. Il a arrêté. Depuis qu'il a arrêté, ça doit être <rire> <avoir rire> <des rire> une son <irritation>, style. <rire> <rire> il doit Donc, avoir envie d'étrangler de petit les petits Mikey tous les jours. Ça fait 10 ans j'en ai pas vu, mais ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je te jure. Moi, je suis plus puceau, moi, les gars. Oh, le menteur c'est ah, menteur fini, <rire> 200 000 abonnés sur YouTube Ça marche avec les meufs ou pas Oui, oui. Justement, c'est quoi le but Attends. Ah ouais, ouais, justement les gars, on justement, vous a pas on dit... on vous a pas dit... Là, vous avez peut-être déjà entendu des dingueries, notre but... Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur une Mike et I'm Tarzan, ils sont partis de chouper Nassim, Sali et tous les grands du fitness. Nous là, on va essayer de faire les homosexuels c'est pas méchant hein c'est faut on pas qu'ils prennent mal les gens. Vite, on a été vite on a dit une dinguerie là attends soyez prêts là aujourd'hui vous êtes prêts hein. c'est de faire les homosexuels voilà, voilà c'est un grand voir, mot oh là là là là c'est pour se rigoler c'est pour donc hein. euh, Mikey c'est le plus beau Mikey c'est le plus fort euh, Mikey on va le toucher on Mikey va le caresser est excitant, on ah excitant. Va... Ouais. et on va voir comment il va réagir et <rire> il y hey, a un Ofa pas tout moment il craque on a déjà trouvé des capotes dans sa voiture ça commence mal pour nous les gars il y a trop de muscles dans cette voiture, d'un bien cool. Soit la voiture, elle a flanché. Bon, Ça y est, hein. bon, oh, on va faire du deux-roues, là. De <rire> beaucoup, là, il y a beaucoup, du 400 kg facile. On hein. va mettre tourner, vas-y. Dis bah, besoin d'inverse Diem à la caméra là. <rire> mais, ouais, ouais, ouais. Que, Attendez, que attendez, le meilleur gagne euh, Ça va se passer quoi là Ça va passer que ouais. d'un côté, Brutus, le collègue là, comment tu t'appelles Pimus. Pimus. Pimus. Pimus et Didjo. Didjo, Pimus, Didjo et Brutus, c'est moi qui vais les battre, rien à dire. <rire> Ça on va bien ma tête Vraiment, quand On va mon crâne, on ne peut pas dans T'as bien allumé le micro, Julien Je sais pas, mais... Ouais, il c'est allumé bleu en c'est un beau caméra, il est Et le câble, il est branché. Bon ouais, bah on va oh ouais, ouais. commencer par les portes Tu veux ça y est, tu suis chaud. En vrai, on monte doucement en poids sur la barre. Ah ouais, ouais, ouais. bah, ah, ouais. bon. Je veux dire qu'on commence à... tes couilles, non J'espère, gros. Enfin, bon, je pense que passe au 990. Pas pas bon, on a pas que Solid Mike, on a l'autorisation d'en faire aussi et peu développer, on va voir. Bon, les gars, on est bien arrivés au restaurant avec celui alors, de Mike et Pimous. On va manger comme des pommes menu à volonté. Moi, là, je <rire> mange pas comment. Le dessert, ça va être le gros cul Ça pique le Petit round numéro 2. Plus round. On va voir si Mike suit. Il arrive, il est en train de se mettre Joanne, il y a ton dessert derrière. C'est qui le Il y a <rires> Quoi ah, C'est plein pas pour la ça, Ça, Ça, pour et moi, c'est hein. un repas normal, massif et sec. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais juste la ton un peu la bête. Moi, c'est F1. Oh, tu vas aller en enfer. Tu peux serrer la main à lui là-bas. Après le gros cheat qu'on a fait avec Solid Mike, les gars. Mais là, c'est l'heure des bébés. Pimous, es c'est chaud. Story. <rire> on fait un mini nous. Depuis tout à l'heure, c'est mon meilleur story Les gars, venez sur Instagram. Des fois, il y a des dingueries. Pimous, je sais pas comment je vais te faire là. Il veut absolument que je dorme avec lui, parce qu'il a peur de dormir tout seul quand on prend des Airbnb comme ça. Bah, à tout moment, je vais là-bas si je vois qu'il commence à se rapprocher dans la nuit. Avec son ronflement de fagotière. Un petit peu. Ah ouais. Fais quoi, tu fais quoi frère Je quoi Ouais, je un, un petit peu. T'es vraiment un gay. Ils, ils vont liker Ren pour ça. T'es un gay, c'est dinguerie Donc après ça, tu veux toujours dormir avec moi T'es un gros gay frère. peux pas. A chaque fois je lui dis on fait une nuit chacun dans le lit. Il veut pas. Il veut dormir avec non, moi. Bah tu vas assumer. Bon les gars, quand même dormi là. Il ouvre trop lui. Et là le problème c'est qu'on est hors retard. 9h20, on est rendu à 10h avec ce Mac. On va y le l'animal. Pimous, on a 30 minutes. Je vais plus le côté. Je vais plus le côté. Je le côté. Je vais plus le réveil Je vais a le Le réveil n'a pas passé. On va regarder pour tard. Ça c'est dit, oui, il y a raison. Quoi, il y a raison. Parce que oui. je lui ai dit que quand tu dormais, tu étais un rapide le sait, Bah ouais, mais là, j'étais réveillé avant. Là, toi, là. Toi, je Quoi, non, non, non, je pas réveillé avant. C'est ta, ta faute, voilà. Pourquoi c'est ma faute C'est que c'est ta faute. Tu sais très bien que j'étais réveillé avant. Toi. Voilà que c'est ta faute. J'étais réveillé avant. C'est vraiment ta, ta, ta faute. Et les gars euh, J'ai gardé la même tenue, parce qu'on a des scènes à refaire de la vidéo d'hier, c'est pourquoi il y a rapport. Oui, je suis attrapé. Ouais. Il y a la berce, et tu vas leur dire que c'est ta faute, que le Torta. Je parle pas avec toi, parce que c'est à cause de toi qu'on est en retard. Et puis là, là. mais ne pas avec toi. On met des stéroïdes dans ton cul, là. Je hein? suis fatigué. Je suis fatigué. Aujourd'hui, il n'y a pas eu sport, J'y vais me reposer. Aujourd'hui, il n'y a pas de sport, je vais bien reposer. Il y a une quand même du vlog et euh, Instagram. Ouais, non, non. de passer moi, moi. Je ne pas faire de sport. Je suis ce que j'étais tranquille, là, t'en as le magnifique aujourd'hui. Là, j'ai mal, mais quand tu dis partout, tu imagines. J'ai vraiment... vraiment mal. Donc, si vous avez des vidéos, c'est grâce à lui. Aujourd'hui, si vous en avez pas, c'est grâce à lui aussi. On va voir ça. Aïe, aïe, aïe. Regarde, il s'est confiné le micro <rire> Oh la voilà, massue et Il a fait sa séance maintenant, il savait qu'il nous recevait. C'est une, une massue Il s'est dit... -moi, les gars. Il fait 20 degrés ici. Il veut qu'on le voit congestionné tout le temps. Il est énorme ah, Je fais les cuisses en plus, je suis tout maigre en haut là. C'est un menteur, ouais. c'est un menteur. Il a fait des pompes, il a fait des pompes. Il a un joli fessier. C'est hein. les cuisses Il y a un problème On peut toucher le fessier Il a le mollet. Sa tête petit si on touche ou pas Il est dur Comment il a... Il est dur c'est quoi ce C'est Ils aiment bien quand on touche des amis, on se Ils vont avoir que ça nos abonnés. Ça fait un placard gros, regarde C'est un buté, c'est quoi ça Il a chopé le boom C'est n'importe quoi C'est en fait de l'effet quand vous faites lécher les tétons Quand je te touche, ça monte en, fait, en tout cas. Ah ouais ah Ouais ah ouais. Moi ça fait pas l'effet. Moi ça me fait bien non, hein kiffer hein Ça me fait Faut aucun défi La nouvelle détection antidopage, si quelqu'un tu lui touches les tétons, ça lui fait de l'effet, c'est que c'est devenu une zone érogène Mais si c'est que toi que ça fait ça, ça m'excite, ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire que tu m'aimes. Euh, Embrasse-moi. Tout <rire> le monde va se faire, on va se perdre, on va voilà, n'hésitez pas à pousser. On va à la télé dans 2-3 ans, je vous le dis hein. Non, bah non, bah non. Vas-y, vas Ah ouais, c'est marrant, on va plus là. Non bah, <rire> c est c est vrai, Ouais, ça. Ça. Ouais. On fait les deux torses. Allez! <rire> toi, une poupée, ouais. Ouais, toi aussi, t'as les bons pères. Toi aussi. C'est maintenant. Regarde-moi cette chevelure. C'est fait tout frais, ouais. Ouais, elle est mignonne. Tu un deux fois par semaine. À tout moment, je te prends avec une meuf, manque et je craque. Avec tes longs cheveux comme ça. Ton gros fessier là. Tu fais, tu fais comme Oh. <rire> <rire> Bon les gars, on est retour dans le solide gym. On a quelques plans à faire sur la vidéo, c'était challenge 10, 10 tonnes. Du coup, on est revenu au matin, on arrive en retard, hein, comme d'hab, la FF. Jamais professionnel, hein. peut-être qu'un jour, ça arrivera. <rire> non, non, non, non, non, non. on, a très... on sait qui s'est levé en premier. Donc on va vous faire ça les gars, carré la vidéo. Il a fait que... Il a fait que... Il a Ouais. Mais il fait que flexer. Pas hein. Chaque fois qu'on allume la canne, il flexe ses muscles. Il ça. fait que ça à il chaque fois. Trop. Chaque fois. Il faut être narcissique, les garçons. Vous savez ce que je vais vous dire pour votre euh, outro Je vais le dire, ça va servir à tous ceux qui peut-être manquent de confiance en eux. Les gars, le mot narcissique, il a été inventé par un mec qui voulait que les autres échouent socialement. Aime-toi et le monde t'aimera. Solide scientifique. Ça, ça devient l'air philosophique sur euh, ouais, FF maintenant. Solide philosophique, c'est ça. Ah, ouais, ça. Il on fait super capté. Il fait super chaud. chaud. Merci. Hein. On a vu, il y a de l'espace chez toi. Je pense qu'on va prendre une petite chambre. Ah voilà, Alors du oui. coup, on va aller se faire déposer au parc pour rejoindre Thomas. Mike, il nous a arrangé une petite rencontre. Et. Euh... Ouais, C'était pas prévu les gars. C'était hein. pas, pas prévu, prévu du petit tout. Petite surprise, vous pouvez dire un, un grand merci à Mike. D'ailleurs, n'oubliez pas de checker sa chaîne. Il y a du contenu, il y a tout ce qu'il faut. Et du coup, grâce à lui, vidéo avec Thomas Ragnieri les gars. Qui est là avant, et vous yes. pouvez voir ça. Voilà, et encore merci à Mike, très très accueillant. Rien, les gars. Franchement, très très accueillant. Oui. Je me suis régalé. En plus, c'est plus beau en vrai que la télé. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, très sexy. Vrai. Ils, ils ont pas sexy. arrêté de me chauffer, après ils me disent que je suis narcissique, <rire> tu vois. C'est normal que je prenne la confiance. C'est cause de nous qui filment. Filme, film, film, film, devant. Filmer devant, Filmez devant. Ouais. Tu vas faire quoi, espèce de. Ah, Fais ah merde, pas il fait quoi du deux roues Non, il veut faire le mec bizarre. Les Marseillais. Quoi Là, je voulais faire du deux roues, ça se dit pas. À la Côte du des c'est quelque chose. Hein. Voilà, c'est là, il va vous rejoindre là. Lourd. Vous voyez là On va pouvoir se promener un oh. peu. Ne vous prenez pas trop à côté du stade, euh... il va vous raquêter, mais. Pour de vrai Ouais. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'est chiant, ouais. Mais <rire> ben, j'y ai cru, j'y ai cru. C'était Fitness Fusion. Voilà, de la FF. Vous étiez en présence d'eux de Mike, toi. Surtout, surtout ils une Mike sur surtout. Sur sur on es est vrai. en live avec Pimou. C'est le ce moment où la la main main Voilà on il est obligé maintenant de faire live avec moi. On va faire un live counter strike. À chaque fois qu'il meurt, il fait des pompes, frère. on est et puis et Pimou, fort et, et fun, et fun, et fitness. Et non, attends. Fusions, on est là pour faire des fusions. Ça, c'est un intro. <rire> Salut les guerriers. On partie 2 du vlog. Il est pas au courant. Une partie 2. On continue, mais cette fois-ci, c'est qu'on va voir Thomas Ranieri. Il veut de la youtube money. A les dit, frères, il fait... faut rentabiliser. On fait 10 épisodes sur notre vlog. À Marseille. Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude. On a été voir Maître on a rentabilisé. Il faut rentabiliser. Ça y est, On part demain. Si frères, de il vlogger. faut rentabiliser. On va vlogger bon, tout. Après, peut-être que ça va être intéressant soir. pour vous. Vous allez peut-être voir d'autres choses. Thomas Ranieri, vous connaissez peut-être pas. Donc là, il va arriver. Il nous a donné rendez-vous à 14h30 au parc de Street. J'aimerais bien l'analyser lui, parce qu'il est suspect. Ouais, il est costaud hein et euh, il fait du coaching là, il y avait un coaching à 11h donc c'est un vrai coach diplômé je crois qu'il a un master stats donc mieux diplômé que moi moi j'ai ma licence il a son, son master il a été loin la les études, Donc, on va aller voir ce qu'il peut nous apporter surtout au niveau du street workout c'est ce qu'on va faire avec hein lui les gars on a rejoint Thomas non non non les gars oh, on a rejoint Thomas c'était pas prévu mais nous on était, <rire> quoi, on était pas venu pour ça à la base mais bon, on vous a ramené quelqu'un il est là-bas il est là, en préparation avant tournage il fait... vous allez voir qu'il <rire> il va s'envoquer il s'allège là il est en préparation wow. Je crois qu'il les produit peut-être. Peut-être que c'est un gars comme ça. Possible. Sur les on est là pour analyser, on va voir ça. J'ai pas une hanouna Non, pas rien. T'es sûr J'ai un hanouna, oui. la hanouna. J'ai un Siri la hanouna Ouais. On le voit bientôt, les gars. Bon, voilà, les gars, on a fini le, le petit training avec euh, Thomas Ranieri. À chaque fois, je voulais l'appelais Ranieri. C'est comme si je t'appelais Aurélia. Ouais. Vrai, ça franchement c'était lourd et on est surpris d'une chose c'est les Marseillais les Marseillais l'accueil est incroyable c'est un truc de fou même les Uber, tu vois Super les mecs qui nous traînent en voiture ils sont là ils sont avenants, ils sont souriants ils... ils veulent parler avec toi ils veulent savoir ce que tu fais et tout c'est pas la même mentalité que le dans le Nord rien à voir c'est dommage hein. franchement ça m'a surpris euh, Mike il nous a reçu comme des chefs Thomas il est arrivé on, on connaît pas on, on connaît, connaît pas. pas ouais Thomas comment ça s'est oui, passé tu... les gars c'est que euh, on devait voir Mike euh, du mercredi on l'a vu mardi du coup, du mercredi, on était sans rien, on savait pas trop quoi faire libre. et tout. Bah nous, on allait se promener, on allait, on allait gérer Profiter. notre temps. Ce, euh, Mike, il nous a dit, bah y'a Thomas, allez voir Thomas. On a dit, bah allez, pourquoi pas ouais. Et voilà, ça s'est fait, donc on est arrivé, on a vu Thomas, on s'était jamais parlé et tout. Même pas sur Instagram. Rien. rien On a fait la vidéo, ça s'est super bien Comme passé. Comme si on le connaissait depuis je sais pas combien de et temps. Et en plus, je vois Pimousse, Pimousse, si tu s'il suivait pas trop ces vidéos, je lui dis, Thomas c'est un gars sérieux et tout. En gros, il dit pas trop bah de oui il est encore plus fou que nous <rire> les gars il est encore plus fou que nous ça voulait toucher des zizi et tout ouais. je ouais, l'ai ouais. vu il était chaud il commence à chauffer les deux vous vous savez, vous... je vais décrocher le micro il me dit ah, tu peux me toucher euh... vas-y il ben, faut pas me chauffer et puis moi, ça il a bien aimé, il a bien aimé. <rire> donc il va avoir d'autres projets je pense avec les Marseillais hein. on va faire la petite connexion Nord-Marseille nord de toute façon on va revenir cet été on revient à Marseille pour d'autres projets violents, ah ouais, ça, va violence, beau, ça va être la violence. Mais là. franchement, ça fait plaisir de se dire, là on a l'impression en fait de faire partie ouais. du, du, du truc, on, dirait, on est Dans. du feed game et tout. Nous, on était comme vous, on regardait les youtubeurs et tout, ouais. et on s'est dit, bah, on, on a un bon niveau en muscu, on, on, on a envie d'essayer, on a envie de voir ce que ça donne et tout. Et là, on, se, on, on fait des vidéos avec eux et tout, c'est n'importe quoi, tu vois, c'est beau ce qui nous arrive. C'est n'importe quoi, je me quoi. là c'est n'importe quoi. quoi. Solide, Même lui Mike, réalisez Thomas pas, pas jusqu'à ce que je lui réexplique, je dirais on a fait ça, ça, ça, il m'a dit c'est vrai je réalise pas. <rire> et en plus ce qui est bien c'est qu'on a fait les vidéos mais en fait ils nous ont mis tellement en avant sur leurs vidéos, ils n'étaient pas obligés de le faire. Vous voyez, oui, ouais. euh, on a fait des feats avec euh, des gens ils vont pas insister sur ça. Allez vous abonner sur leur chaîne ils font du bon contenu et tout c'est juste on est sur leur vidéo tu voilà, vois voilà. c'est tout ou des fois juste on va faire des fites on fait que des fites pour notre chaîne tu vois là ouais, c'est voilà. c'est passé avec Thomas mais c'est parce que c'était pas prévu mais là euh, Mike allez venez on fait une vidéo pour ma ça. chaîne Brutus allez venez on fait une vidéo sur euh, sur ma chaîne allez vous abonner ouais. ils nous donnent de la force c'est ça ça nous donnent de, de la force, force de fou. Et d'ailleurs, Brutus, on en a pas parlé, les gars, mais... C'est n'importe quoi, c'est vraiment il est est foutage humain. de gueule. Il est pas humain, les gars. C'est foutage de gueule, c'est n'importe quoi. Mais je suis tellement content d'avoir donné ça aux abonnés, euh, la rencontre ouais. Pimous face à Brutus, les gars. Faut vous rendre compte qu'on est les deux mecs les plus puissants du feed game. Pour l'instant, sont... je garde mon trône. On les a mis sur FM. Yes. Ouais, mais il t'a carré, quand même. Son il il va moche. me défourailler quand il... Là, dans un mois, il me fume, je le sais. Il l'a dit ]royable. que je l'ai piqué dans son ego là, c'est fini Et comme je disais, moi je suivais pas trop les vidéos de Brutus et tout, je me suis dit ok il pousse lourd, il est grand et tout, il doit être grand. Oh, il son il est bon, écorché, son oui, il est, qui est sec. Est, il est sec, il a les veines sur les abdos et tout, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment il fait, je sais pas ce qu'il mange, je sais pas ce que sa mère elle, elle, lui a donné euh, quand il était bébé. Je sais mais... pas quelle potion magique il est tombé dedans, mais... Il faut, faut les an analyser, ces petits Marseillais, parce qu'ils sont tous musclés, c'est bizarre. C'est ouais, il... pas le soleil qui fait ça. Désolé, ça doit être. Il y a un truc dans la pollution qui vous monte la je testo, crois. ou... Je sais pas, faut analyser, on va faire du dos. Ah là, non, do les gars. à cause du Mistral qu'on s'est tapé. Je commence pas à me caresser. Si J'aime bien. Genre le Mistral, je pense, quand il vient le vent, il emmène quelques hormones avec, tu vois. Voilà. Et quand tu respires... 3 jours de Mistral, on a pris, on va exploser en rentrant. <rire> on va rentrer les gars, là ils nous ont quand même motivé. Solid Mike, ouais. les gars, Solid Mike, on va en reparler. J'ai pris une Le physique longue. du Fig Game, là on a vu Bazinga, on a vu euh, les double dragons et Marvel. tout. Marvel. Actuellement, Solid Mike, il a le meilleur est lui physique du qui nous a le plus impressionné. Du il, est, il, a, il est plus esthétique que nous, il est ouais. plus massif que nous. Enfin, pas plus massif que Pimous mais plus sec. Largement. Du coup, il rend mieux, les gars. Arrêtez de sous-estimer Solid Mike. Arrêtez de le sous côté comme Pour ça. Pour l'instant, c'est le top. Pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu. Il fume tout le monde ah, pour l'instant, tout le monde, monde, monde. Après, pas Joe à son top niveau dans non, le dragon, ouais, Mais actuellement, fait. si on devait actuellement, mettre top un, c'est sur une mike. Mais Parmi les gars. Les Là vous êtes sur FF, nous on se doit d'être à la hauteur, on, on va la revenir cet été, on va tout casser, d'accord Mais et puis moi j'étais des produits pour cet été. Ouais, ouais. Ok, on va <rire> revenir, on va tout casser. Par contre il y a un truc qu'il faut aussi dire, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment se comparer nous physiquement par exemple à un solide ou à un brutus. Sur... La taille, je ne me rendais pas compte, ça joue énormément sur l'envergure et le physique. Ils font tout de suite plus impressionnant. C'est un truc de fou. Non, on est... en vrai on était ridicules à côté des deux mètres choqué. de brutus, des 1,90 de... de Mike. Genre brutus, fait ah, c'est n'importe quoi. Ta beau est plus large que lui, ce que tu veux. Il est tellement plus grand que, il te mange. Ah non, trop, il te c'est mange. Il mange des enfants, mon petit. Ouais filles, ouais, ouais, je sais pas, pas ce qu'il fait, fait, mais qu il apprend chez les humains, gros. Il mange des enfants. C'est grave. N'importe quoi. Très content. Et je suis très très fatigué de ce séjour. Ouais, J'suis le truc, c'est vous le savez peut-être pas, je sais pas si on vous l'avait dit, mais on a affronté deux abonnés du lundi, du mardi. On a fait les train games, Brutus et de Mac, et aujourd'hui on a vu Ranieri. On est KO, les gars, on J'suis est mort. KO. YouTube, c'est un vrai métier, il faut pas le croire. Non, en tout cas, ça fait plaisir de partager ça avec vous et ça fait plaisir d'y être. De commencer à sentir qu'on rentre, on commence dans, à toucher euh, du doigt, tu vois. Quand on était parti voir Maître Clan, on avait dit on a un pied dans le feed game. Là, ouais. je pense que le deuxième il est en train de, de rentrer non, aussi. Moi, je pense que c'est la jambe, elle rentre. Ah, c'est La jambe, elle sais, commence à rentrer. Du que le zizi soit dedans. Ouais, j'ai hâte, il n'y a <rire> que ça que je veux qu'il rentre. Il euh, y a des bonnes choses qui arrivent sur Fitness Fusion. Ouais, je sais pas si. Des gros euh... projets qui arrivent. Mais bon, en tout cas, activez la cloche, abonnez-vous, lâchez le pouce bleu aussi, les gars, si ce n'est pas encore déjà fait. On a besoin de vous pour monter encore, encore et encore. On monte bien en ce moment, faut de ça vie. Donnez-vous de la force. Voilà. Commentez, même si vous ne savez pas quoi mettre. Vous mettez FF en croix en vous. Didjo, t'as la meilleure physique du FIDIEM, faut y croire. Dijio, t'as les meilleurs pères, faut y croire. <rire> non, par <rire> contre, tu vas te calmer, tu vas me laisser didio, les pieds. Didjo, <rire> parlez que de moi en commentaire, ça fait <rire> tout bien. Allez <rire> les gars, je rigole. Dites-lui que c'est de vous qu'il fasse quelque chose. J'attends, j'attends. Il m'a dit au bout de 15 personnes, voilà. dans les commentaires, réveillez-vous. Oh. Moi j'aime bien changer de coupe de cheveux. <rire> j'attends toujours qu'il y ait 15 personnes qui me disent c'est bidon. Mais vous me verrez jamais avec la même coupe de cheveux. <rire> Rappelle-toi la coupe portée 10. Oh non, elle était bien ah, celle-là. J'étais ah. tout chaud. de la ouais. Bon les gars, c'était Fitness Fusion. Je sais pas si on doit le dire ou De la FF, on peut le dire, c'est la fin du vlog. Vous étiez en présence de Pimous, et Joe, Force hey, fun. et Fun.